Bonjour à toi chers spectateurs, Allons Enfants de Thierry de Demézière et Alban Thurley. C'est un documentaire que j'attendais tout particulièrement parce que je surkiffe le travail de Demézière et Thurley. C'est deux metteurs en scène de documentaires qui, je le pense, sont parmi mon top 3 documentaires ever. C'est des mecs qui, en trois documentaires phares que sont Rocco et Lourdes et maintenant Allons Enfants, ont réussi à à investir le paysage audiovisuel français avec une patte et une touche très singulière donc du coup forcément avec les deux précédents films j'attendais beaucoup celui-là Le résumé pour faire simple de la seconde à la terminale, qu'il soit petit ou grand acharné ou bien brisé, les élèves du lycée Turgot se donnent à fond pour une seule et unique chose, la danse C'est de loin leur meilleur documentaire Les deux sujets précédents étaient fascinants, que ce soit Rocco Sifredi, que ce soit la ville de Lourdes c'était des sujets qu'ils avaient réussi à humaniser dans un contexte où, profondément, on devrait avoir des préjugés ou des facilités qui nous amèneraient à porter un regard biaisé sur ces sujets-là. Et il pourrait se passer la même chose avec « Allons enfants !» parce que, clairement, on rentre dans une section qui est très touchy au sein de la France. Le mélange des cultures, semble-t-il, au vu des résultats des dernières élections présidentielles, en tout cas du premier tour, montre bien qu'il y a un souci avec ça. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que Demézières et Thurley, cherche absolument à faire en sorte que ça paraisse complètement logique au sein d'un film où le but premier c'est de montrer des jeunes qui ont envie de s'en sortir et qui ont une rage mon pote mais elle est plus forte que tout et c'est parfait ça tient totalement le film ça l'emmène dans une direction où en tant que spectateur on est complètement investi par ce qui se passe à l'écran au delà d'être investi on on ressent des frissons, il y a eu plusieurs reprises où j'étais en train de, de me passer la main sur le bras et de me dire, ça me fait quand même quelque chose, parce qu'au-delà de les voir danser, au-delà de ressentir une émotion palpable par le biais des mouvements et par le biais des chorégraphies, il y a aussi simplement des êtres humains qui nous transmettent tout ce qu'ils ont vécu. Et la vache, ils en ont vécu des choses. Pour leur âge, ils ont vécu tellement de choses, ça, ça, ça me fout les boules de me dire qu'ils ont connu les choses les plus, Pire comme les meilleurs dans un laps de temps où ils n'auraient pas dû avoir soit cette chance, soit ce malheur. Et c'est ça en fait qui galvanise le long métrage et qui porte ce documentaire avec beaucoup de force. Le mouvement est dans sa logique pure quelque chose de cinématographique, quelque chose qui parle, qui évoque beaucoup de choses sur un personnage, sur un individu, sur un auteur. Et en ce sens, lorsqu'un cinéaste se passionne pour la base même de ce mouvement, soit l'humain, le mouvement qui en découle est souvent fascinant. Turley et de Mézières nous offrent une nouvelle fois un voyage assez génial, au cœur d'un documentaire purement et simplement magnifique, une œuvre qui synthétise et passionne par la fulgurance d'un mouvement cinématographique, le mouvement d'une jeunesse cherchant à se construire une place, en faisant de la danse un exutoire de leurs émotions les plus profondes et les plus sincères. En termes d'écriture et de réalisation, le documentaire est à la base initié par une idée d'Elsa Leperac euh, qui a ensuite été emmenée par Thierry de Mézières à Alban Turley, et, et clairement, j'aime bien cette idée qu'ils aient... Pas été à la base de l'initiation du projet. Et du coup on sent qu'ils ont envie le plus possible de s'investir et de porter un regard qui soit le plus proche de ce qu'ils ont envie de transmettre aux spectateurs par rapport à ce que ces jeunes ont eux aussi envie de nous transmettre. C'est très compliqué mais dans ce genre de moment de cinéma on pourrait se dire très facilement que les documentaristes vont prendre plus de place que les documentés. Et donc, que potentiellement, dans ce genre de moment-là, il peut y avoir un conflit qui peut se faire entre l'émotion qui doit être générée par les témoignages et l'émotion qui doit être générée par la mise en scène et par l'écriture. Or là, c'est le meilleur mariage imaginable. On sent que d'un côté, on a Thurley et Demézières qui ont envie le plus possible de rendre ces protagonistes attachants. Et on sent de l'autre côté qu'il y a une osmose, et une logique dans chacune des actions et dans le fait qu'on les suive sur toute une année scolaire qui fait que, que ce soit les secondes ou que ce soit les terminales, que ce soit ceux qui rentrent ou ceux qui sortent, que ce soit ceux qui ont besoin de raconter tout ce qu'ils ont vécu et ceux qui ont besoin de faire le point sur ce qu'ils s'apprêtent à vivre en tant qu'adultes, tous ces petits éléments-là, c'est ça qui fait le fondement de ce documentaire. Et bien au-delà, encore une fois, la, la maîtrise de la réalisation, je veux dire, il y a un travail du steadicam, il y a un travail de montage, il y a un travail d'enchaînement de, des plans. Hein. Il, y a, il y a une logique, je pense que c'est... Ce qui est assez fascinant, c'est que je trouve qu'il y a du deux-pardon dans De Mésir et Turlay, mais qu'il y a un deux-pardon qui est plus rageux, plus haineux, plus plus de décoffrage, qui a envie d'en découdre, qui a envie de montrer que que, que vivre c'est parfois très brutal et que c'est nécessaire en tant que metteur en scène de montrer ça à l'écran. Et c'est ce que j'aime beaucoup, là où pardon est quelqu'un qui a tendance à être beaucoup plus posé, beaucoup plus light, et ben là, ici, Turley et Demézière, ils ont cette rage de vaincre, cette rage de vivre, cette cette intensité émotionnelle qui se ressent à chaque plan et qui fait que on s'attache à chacun de ses protagonistes et, et on a envie de se laisser embarquer dans leur histoire, on a envie de les connaître, on a envie de, de mieux les cerner et de de voir leur monde à travers leurs yeux. De cette idée d'Elsa Le Petrec, les deux cinéastes et auteurs tirent une essence réaliste et dramatique qui sonne comme parfaitement en adéquation avec notre époque, cherchant à peindre une jeunesse en perte de repères et de compréhension de soi. Que ce soit par la structure narrative et dramatique du script, que ce soit par la mise en scène encore une fois splendide des deux auteurs, que ce soit par un travail d'immersion et de sensibilité à toute épreuve, le film qui en découle fascine, interroge, passionne, évoque, déconstruit et enchaîne avec fulgurance ce que la jeunesse ressent et comprend. Comprend du monde qui l'entoure, bien sûr, mais surtout comprend de soi-même, de ce qu'elle doit ou veut apporter au monde à la fois qui l'entoure, mais surtout au monde qu'elle veut construire et développer au fil de son avancée sur une planète qui semble tourner trop vite pour elle, mais qu'elle rattrape en dansant. En termes de casting, donc de témoignages, ce qui est assez saisissant, c'est que donc Demézières et Turley ont cette très grande ingéniosité de se faire oublier, ils ont envie de se fondre dans le décor. Donc du coup, les témoignages, on a l'impression que c'est plus les, les protagonistes qui nous parlent que les protagonistes qui évoquent leur point de vue au réalisateur. Et, et je trouve que du coup, il y a une véracité, une crédibilité qui se ressent dans chacun de ces points de vue et qui, qui donne une, une énergie encore une fois à ce film. Et, et je trouve tous ces jeunes particulièrement attachants. Bien évidemment, le, le proviseur, la prof d'anglais et le prof de danse sont, sont également très bons et on sent qu'ils ont envie de partager leur passion. Mais eux, ces gamins, oh, on a envie de les serrer dans les bras à la fin du film tellement ils sont touchants et émouvants. Michel, Charlotte, Nathanaël, Katia et j'en passais des meilleurs, mais chacun de ces personnages de la vie commune est pourtant si unique sont passionnants à suivre, à entendre, à voir et à ressentir. Au bout du compte, Allons enfants, c'est une pure tuerie. C'est un documentaire qui, qui fait un bien fou. On en ressort avec une énergie, avec, une, avec un amour profond de ces différents jeunes, on en sort avec une envie de se dire que tout peut être vaincu. Si ces gamins arrivent à s'en sortir, tout peut être vaincu. Et moi je trouve ça ouf parce qu'on est sur un documentaire qui pourrait être du vu et revu. Ça a déjà été raconté ce genre d'histoire et pendant toute la durée du documentaire, j'avais cet autre documentaire excellent que je vous conseille à voix haute qui me revenait en tête. Et pour autant je me disais, lui, il a une énergie différente. Il a une intensité, il a une rage de vaincre, il a une, une puissance qui fait que ce documentaire est rare et se vit dans l'instant. Calons enfants de Thierry de Mésir et Alban Terley, si vous avez l'occasion de le voir, parce que je sais que malheureusement ça fait partie de ces films qui n'ont pas une grosse distribution, mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez, sans hésitation, c'est énorme. A plus